OK. Donc, euh, bonjour tout le monde. Bon, là, là je suis en train de... Euh, je vais commencer à présenter une séance, euh, comment faire une demande d'accès à l'information. Donc, euh, on a besoin d'avoir accès à l'information quand il y a bon, des refus ou bien des retards. On ne sait pas qu ce qui se passe par rapport à un, à un dossier. Euh, des fois aussi, on fait une demande euh, d'accès à l'information parce qu'on on veut avoir des copies. Euh, des anciennes demandes ou bien une copie d'un document en particulier qui a été soumis, puis on n'a plus de traces par rapport à ce, ce document-là. Donc, la première chose, c'est peut-être euh, faire une demande, euh, ben, rentrer sur Google, donc ouvrir une, une fenêtre Google, et puis on va écrire euh, demande accès à l'information IRCC. D'accord Donc, ça, ça serait les mots-clés. Demande accès à l'information IRCC, le lien qui, qui un lien canadien. Des fois, vous allez recevoir de la publicité, donc faites attention. Donc, euh, pour moi, bon, il n'y a pas de publicité, c'est le premier euh, lien. Et puis euh, nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est une demande, euh, demande en ligne. Donc, je ne suis pas dans la bonne place. Je reviens à mes liens. Euh, type, voilà c'est là donc on veut la demande d'accès à l'information en protection des renseignements personnels en ligne parce que la demande peut se faire en papier mais on veut la faire en ligne donc euh, on vous parle des retards, parce que d'habitude, c'est quatre semaines le temps d'avoir une réponse à une demande d'accès à l'information, mais là, ils essayent de donner euh, le service malgré le Covid, euh, donc il y, a, il y a quand même des retards, comme tout le monde. Un petit peu d'information, de background, et puis on commence. Euh, on clique sur le suivant. Une des premières choses qu'on vous demande, c'est, euh, bon, il y a un science de confidentialité, sur quelle base il vous donne ses accès à l'information, lisez tout ça. Je déclare que j'ai compris et j'accepte ce qui, qui, qui précède. Et puis, on continue. La première chose, c'est identifier avec quel ministère vous voulez avoir l'accès à votre information personnelle. Donc. On clique ici. Tous les ministères qui sont dans ce service-là, ils sont là. On va chercher Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est le ministère qui vous intéresse. Je, là, encore d'autres énoncés d'accès à l'information. Et puis, j'accepte les conditions. Et je continue. Donc, il y a un formulaire qui, qui, qui a été ouvert ici. Donc pour pouvoir faire cette demande-là, il faut avoir le statut de citoyen canadien, le statut de résident permanent du Canada, une personne physique ou morale qui est présente au Canada ou bien aucun de ces choix. Si c'est aucun de ces choix, vous pouvez pas faire la demande. Donc, vous allez me dire moi je suis je sais pas moi marocain, je suis française, je suis je ne suis pas canadien, je ne suis pas au Canada, vous ne pouvez pas le faire. Donc, ça vous prend quelqu'un au Canada pour le faire, un ami, un collègue de la famille qui est physiquement là, qui peut le faire pour vous. Si vous avez de la difficulté, laissez-moi savoir et puis peut-être je pourrais vous référer à un organisme canadien qui, qui vous aiderait. D'accord Donc, il y a des organismes qui vont, qui vont le faire pour, pour rien, comme gratuitement ou bien pour peu de frais. Mais juste pour revenir ici... La personne qui fait la demande doit être canadienne ou bien doit être résidente permanente au Canada ou bien ça doit être une, même s'il n'est pas canadienne ou résidente, physiquement au Canada ou bien une société, donc euh, une personne morale. Donc je vais mettre, je vais parler comme si c'est moi qui le fais, pour vous, d'accord Donc puis je vais inventer, un, je vais mettre des, des, des noms fictifs ici. Donc c'est qui qui fait la demande bon. Vais mettre mon nom en fait, je vais mettre des noms fictifs. Je vais m'appeler Roger voilà. Rudolf, mon nom Puis là, je mets mon adresse 1, 2, 3. Ça, c'est le, le numéro civique, le nom de la rue. principale et puis l'entreprise bon j'ai pas d'entreprise si j'en avais mon appartement c'est 25 ville Ottawa province ontario. Pays Canada, donc, euh, et puis mon adresse, c'est hein, tout ça, c'est fictif, là, c'est de ma tête. Et puis je mets aussi un, un numéro de téléphone fictif. Donc, toujours le format, il faut suivre ce qu'ils nous écrivent, donc avec le tiré 1, 2, 3. D'accord Je n'ai pas de télécopieur. Donc, il faut remplir, en fait, là, tout ce qui. Avec une étoile ici et, et voilà. Bon, ça a l'air d'être bien rempli. Adresse courriel, c'est très important. Donc, mon nom, c'est quoi déjà C'est Ali Rudolph gmail.com. Donc ça, c'est important d'avoir une adresse courriel qui est fiable. C'est là que vous allez recevoir votre euh, euh, information sur l'accès que vous demandez. Et puis, est-ce que vous demandez une information sur vous-même? Je vais dire non, parce que moi, je demande pour l'étranger. Donc, à moins que vous-même, vous soyez ici au Canada. Mais en général, c'est quelqu'un qui va devoir le faire pour vous. Donc, je vais dire non. Euh, Est-ce que cette information est pour une personne décédée Non, vous êtes vivant. Et puis, euh, là, c'est pour fin statistique. Qui vous êtes Donc, Moi, je ne vais pas trop me casser la tête. Je refuse de m'identifier. Ça ne m'intéresse pas, les stats. Euh, de quelle façon préférez-vous recevoir les dossiers demandés Courriel. Parce que si vous demandez par CD, ça va être acheminé par la pote Ça crée des retards. Donc, euh, donc là, on révise. Je pense que tout est bien rempli. Avant de passer à la prochaine étape, comme d'habitude, imprimez cette page, s'il vous plaît. Imprimez en, for en format PDF. Et puis, je fais impression. Et puis, bon, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Je sauvegarde ça sur mon bureau. La première page d'accord ça prend quelques secondes pour enregistrer excellent la page a été créée je la garde sur mon bureau bon on n'a pas l'air très belle mais elle est là euh, je continue étape suivante là bon, d'autres euh, remarques d'autres informations euh, Qu'est-ce que vous voulez obtenir bon, Ils disent qu'il y a deux services qu'on peut me donner. C'est ou bien la loi sur l'accès à l'information, ou bien la loi sur... Euh, comment, comment ils appellent ça déjà euh, Renseignements en vertu de loi de protection des renseignements. Il y a deux lois. Bon, ils sont là, les choix. Loi sur la protection des renseignements personnels, ou bien la loi sur l'accès à l'information. Choisissez le deuxième lien. Et puis, quel genre de dossier voulez-vous Donc, on a quatre choix. Donc, moi, je veux dossier d'immigration et de citoyenneté. D'accord Je ne veux pas le reste. C'est ça qui m'intéresse. Bon, une autre fenêtre, bon, en tout cas, d'autres cases s'ouvrent pour moi. Pour quelle personne on demande Donc, ça, c'est l'information du client. C'est l'information de la personne qui a une demande de, de permis d'études ou bien permis de travail ou bien… C'est la, la cliente elle-même qui, qui a transigé avec Immigration Canada. Donc, c'est vous. Euh, je vais mettre bon, un autre nom fictif. Donc, je vais mettre euh, Gilbert Jean. Donc, nom de famille après prénom, date de naissance dans le format qu'ils veulent. Donc, 26 octobre. Puis, je vais aller, voilà. Encore une fois, tout ça c'est du fictif, ça n'existe pas, ça sort de moi maintenant, de mon imagination. Bon, je vais choisir une date. Bon, ça ne rentre pas bien. Ok, bon, c'est pas 2020. Comment on change Bon, ça vous montre aussi les difficultés techniques là, que peut avoir. je veux juste mettre des choses logiques, là, pas du n'importe quoi. Enter. OK. La date est dedans. Bon. Numéro d'identification client. Donc ça, c'est important de le mettre. Donc vous allez avoir ou bien un numéro à 8 chiffres ou bien un numéro à 10 chiffres. Actuellement, c'est des numéros qui commencent par 11-1-2-3-4-5-6-7-8. il n'y en a pas. Quel type de dossier Donc, euh, résidence temporaire, parce qu'en général, bon, ce que je vous montrer, c'est pour les permis d'études. Bon. Ou bien un permis refusé ou bien un permis qui est en cours. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à votre résidence temporaire Mise à jour du dossier, raison du refus, note électronique de l'agent. C'est vraiment ça qui m'intéresse, les notes électroniques de l'agent. La demande, les documents et correspondances envoyées. Donc, si jamais vous avez perdu, vous n'avez pas une idée de qu'est-ce que vous avez envoyé, vous voulez savoir qu'est-ce qui est enregistré à votre nom, euh, là, vous demandez la deuxième, euh, le deuxième choix. Mais moi, ce que je demande, c'est toujours le premier. Numéro de dossier, donc, c'est un dossier qui commence par un, par un S pour un permis d'études ou bien W pour un permis de travail. Puis, il y a des séries de chiffres comme ça. Donc, Vous écrivez le numéro de dossier qui se trouve dans votre confirmation de soumission. Donc, cherchez le numéro en S pour votre permis d'études, W pour un permis de, de travail. Et puis ici, écrivez qu'est-ce que vous voulez savoir Donc vous écrivez ce que vous voulez, mais moi, voilà ce que j'écris. Je veux recevoir les notes détaillées. Je ne vais pas me fatiguer avec les accents, mais bon, je ne sais pas comment ça sort de leur côté. Euh, de l'agent des visas concernant la demande S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est une manière euh, qui a été déposée au bureau des visas de Dakar. Exemple. Euh, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ce que vous voulez, c'est par rapport à une demande particulière, la demande S. S. Si vous avez fait plusieurs demandes, mettez toutes les demandes si vous voulez toutes les demandes. Si vous voulez savoir tout ce qui concerne votre dossier migration, vous pouvez le dire. Je veux une copie de toute information en possession de l'IRCC en ce qui concerne le client. Comment déjà il s'appelle le client je pense que c'est Jean, Gilbert. Mais ça, plus la question elle est vague, plus longtemps elle va durer parce qu'eux, ils vont faire un scan de tous les bureaux. En tout cas, je ne sais pas comment ils vont procéder. Mais si vous êtes plus spécifique, le plus rapide, euh, c'est. Donc, vous limitez la recherche. Et puis, je, avant de cliquer continuer, on imprime comme d'habitude et on garde une copie du scan. D'accord je ne vais pas le faire ici. Continue. Bon, ici, consentement. Donc, avant de procéder, moi, je suis en train de procéder au nom de Gilbert, mais qui me donne autorité à le faire Ça, ça devrait être Gilbert qui me donne autorité. Puis, il y a un formulaire de consentement. C'est le IMM 5744. On va aller chercher. Le client doit m'autoriser. Donc, on va aller chercher sur le web. Et je vais vous le montrer tout de suite donc on va chercher le formulaire en français donc ça c'est le formulaire est ce que vous voyez le formulaire en tout cas donc le formulaire il est là et puis la note par rapport au formulaire bon demandeur information sur le représentant euh, euh, c'est moi, donc la personne euh, qui est mandatée donc l'information nom, prénom, numéro de téléphone et puis euh, le mandateur bon, euh, euh, c'est le demandeur ici, votre euh, nom de famille, prénom, date de naissance la date du mandat, la signature doit être en bleu, en bleu absolument donc vous devez imprimer signer en bleu, scanner en couleur vous allez remettre ce formulaire à votre personne désignée. Et puis, il va pouvoir l'ajouter ici. Ça, ça, lui donne, ça me donne le droit de le faire. Ça lui donne le droit de le faire. Document optionnel, d'habitude, j'ajoute ici deux choses. Copie du passeport, une copie du, euh, de la lettre de soumission qui montre qu'une demande a été soumise. Donc, une fois que tous les documents ils ont été faits, avant de continuer, on imprime encore. En continu, il y a une page de déclaration en soumet. Donc en gros, c'est ça une demande, une demande d'accès à l'information. Comment on l'a fait Donc je pense que je vais arrêter l'enregistrement. Puis. Euh